Bonjour, je suis madame Cité Hélène, de la maison familiale rurale du Lamentin. établissement scolaire. Nous faisons de la formation professionnelle. Bonjour, je suis madame Noumed Ariane, animatrice en géontologie, coordinatrice de, du projet Réa -Giaise et aussi médiateur santé. Bonjour, je m'appelle Cédric Diaz, Alors, je suis fondateur de la méthode CréaDiaz, une méthode d'apprentissage qui permet de stimuler les fonctions cognitives et les capacités motrices de tout public. Et si je suis là actuellement au sein de l'établissement de Madame Cité et en compagnie de Ariane Nomède, c'est pour agir dans une formation avec un programme mémo qui tend à viser à maintenir l'autonomie des personnes vieillissantes en Guadeloupe. Oui, alors la maison familiale rurale du Lamentin euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait de la formation. Donc nous avons de la formation initiale, mais nous avons également de la formation continue et par apprentissage. Toutes nos formations, ce sont des formations professionnelles, comme je l'ai dit, donc nous travaillons par alternance. Des jeunes de 13 à 20 ans euh, sont en centre de formation chez nous et en entreprise euh, à l'extérieur. Voilà, donc nous avons trois filières de formation, quatrième, troisième de l'enseignement agricole, une filière CAP, service aux personnes et vente en espace rural, une filière BAC pro, Service aux personnes et au territoire. Nous faisons également euh, la formation par apprentissage, un BTSA, DATR, développement, animation des territoires ruraux. Concernant la formation continue, nous faisons aussi l'animation en gérontologie. L'animation géontologie consiste à accompagner les personnes âgées dans euh, la vie de tous les jours, les animer, leur donner vie. Et dans ce cadre-là, nous avons accueilli notre premier groupe en 2015. Et euh, ce groupe travaille euh, a travaillé euh, durant cette année sur euh, quatre blocs de formation et euh, cette première promotion. Euh, est actuellement euh, insérée professionnellement puisque nous avons aujourd'hui chez nous euh, ce groupe qui a organisé alors euh, certaines personnes de ce groupe qui ont organisé une formation en prolongement de la formation animateur en gérontologie Alors ces dames très dynamiques ont, fondé, ont monté une association euh, l'association Famille Rurale Agamounanou qui est très évolué, je dirais très épanoui, d'accord, et qui travaille très très bien avec le territoire. En ce sens, je vais vous passer euh, la responsable de l'association euh, qui a mis en place euh, sur cette semaine euh, la formation Créadias memo Alors, j'irai dans la continuité de la jeunesse de cette histoire euh, C'est vrai, j'ai été formée à la MFR euh, du Lamentin. Euh, j'ai obtenu mon titre d'animateur en géontologie et puis cela euh, avec une collègue de formation, nous avons créé une association famille rurale à Gamounono et de ce fait euh, sous le, nous avons fait des constats sur le, sur le terrain et cherché des outils pour pouvoir travailler. Nous avons plusieurs méthodologies de travail et euh, il nous fallait plus, il nous, a, il nous fallait un plus, euh, comment allier la motricité et le cognitif. Et de ce fait, nous avons trouvé cette formation, cette méthodologie de M. Diaz et qui, euh, qui nous a émerveillé. comment allier le cognitif au à la motricité c'est pas chose facile donc aujourd'hui nous sommes en formation à la MFR euh, accueillis par madame Cité, et nous nous sommes émerveillés nous, nous sommes un peu fatigués et émerveillés de cet apprentissage donc je vais laisser monsieur jazz euh, détailler cette méthodologie